Voilà, je vous rappelle qu'on euh, a dans un, fait une première vidéo avec un unboxing. Hein, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui va apparaître ici pour aller la regarder. Et puis bah, là, ce qu'on va regarder, c'est euh, pas vraiment les règles, mais les principes en fait euh, de jeu euh, de la voix des pandas. Allez, c'est parti Bon alors, avant de vous parler du cœur du jeu, qui est en fait l'autre plateau, qui est le plateau d'action, ce qu'on va faire, c'est d'abord juste aborder le plateau de situation. Sur ce plateau de situation, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des villes, et puis comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'unbox, euh, ces villes, eh ben, vous, votre intérêt, c'est d'y passer avec l'intégralité de vos héros pour pouvoir y construire des bâtiments. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque type de héros en fait, peut construire un type euh, de bâtiment. Bon, par exemple, les guerriers ne peuvent, ne peuvent construire que, que ce type de, de, de bâtiment-là. Euh, les moines euh, ils vont construire des portiques de, de, de méditation, et puis euh, ben, les commandeurs ils vont plutôt, euh, plutôt construire des, euh, des marchés. Il vous faut un bâtiment de chaque type pour pouvoir transformer un village en ville. Lorsque vous le faites, cela sous-entend que vous avez construit un premier bâtiment avec votre guerrier, un deuxième bâtiment avec votre commandeur et puis un troisième avec votre moine. Et donc, vous retirez tous les bâtiments et vous mettez une base comme celle-ci à la place. Et puis ensuite, il va falloir faire une seconde passe pour pouvoir, sur ce même socle, reconstruire un bâtiment guerrier, reconstruire un bâtiment moine et un bâtiment commandeur pour pouvoir, euh, au final, revendiquer une capitale. Une des conditions de fin de jeu, c'est de construire deux capitales. Alors maintenant, comment ça se passe concrètement sur ce plateau Je dois euh, payer des actions, on le verra sur la carte principale comment ça se passe, mais pour me déplacer, je paye une action, et puis quand j'arrive dans un village où personne n'a fait quoi que ce soit, ben je peux commencer à construire un bâtiment. Donc là je vais prendre mon guerrier et je vais euh, me rattacher à sa fiche. Je sais que le guerrier blanc et on voit que à niveau 0, il a un ninja. Un ninja, ça veut dire que cette route-là, lorsque je vais en fait euh, la traverser, je peux la traverser parce que j'ai un niveau de force de un ninja, et qu'en fait bah, ce ninja-là, je vais m'en débarrasser. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que je vais aller dans ce village-là. Et donc ce ninja-là va disparaître. Comment il va disparaître en mettant un petit guerrier dessus ah, étant donné qu'il n'y a qu'une seule route eh ben cette route là je vais pouvoir ensuite la revendiquer comme étant la mienne et du coup je vais retirer le guerrier et ça va devenir une route qui m'appartient définitivement et elle comptera dans les points et à partir de là on peut tous je dis bien tous y passer gratuitement À partir du moment où je suis arrivé dans ce village je pourrais également payer une action afin de construire un bâtiment qui correspond donc à ma classe qui est en l'occurrence celle des guerriers. On voit bien ici que il y a deux ninjas à passer et que pour l'instant mon guerrier n'a qu'une force de 1. Donc il va falloir que je fasse d'autres actions qui me permettent de gagner des sabres pour mon guerrier afin d'obtenir plus de puissance. Lorsque je l'aurai fait et que j'aurai atteint le niveau 2, je pourrai effectivement me déplacer sur ce village-là qui en possède 2, ou sur celui-ci qui en possède 2 également. Si je le fais, en traversant le village, je ne vais en fait éliminer qu'un seul ninja. Donc ce qu'il se passe, c'est que le prochain qui passera n'aura qu'un seul ninja à combattre au lieu de 2. Ça, ça peut permettre, en fait, euh, d'utiliser votre guerrier qui serait fortement armé pour pouvoir traverser certaines zones et diminuer le nombre de ninjas qui sont présents et permettre ainsi à des personnages moins puissants comme, par exemple, le moine, que vous allez peut-être plutôt euh, dévoyer à faire des missions plutôt qu'à être un guerrier. Eh bien, le moine pourra passer avec un seul niveau de ninja puisque le guerrier sera déjà passé et on aura déjà supprimé un. Si le panda violet décide à son tour de passer ici il ne devra payer qu'un seul point pour détruire le ninja donc il va passer ici et il va supprimer le ninja qui est présent ici donc en fait ce qui se passe c'est que là c'est un mauvais exemple mais normalement c'est celui qui a le plus de guerriers de sa couleur on va dire que je suis déjà passé deux fois avec le blanc et puis une fois avec le violet et bien là en fait la route va appartenir au blanc parce que ce sont les blancs qui ont le plus de guerriers que les violets et donc cette route 3 va passer va passer au panda au panda blanc ici lorsque c'est le cas pour deux soldats uniquement en fait ce qui se passe c'est que c'est le dernier à avoir posé un panda sur la route et à avoir totalement annihilé les ninjas présents euh, qui peut revendiquer la route du coup celle ci elle deviendra une route violette voilà très rapidement et très concrètement comment se placent les déplacements euh, comment se passent les déplacements sur la carte et comment on construit des villes et comment on peut revendiquer des segments de route alors cette plaque est la plaque la plus importante du jeu dans un premier temps dans la présentation je vous ai montré le plateau de jeu qui vous permet de voir quelles sont les cités que vous avez construites et quelle est la mise en situation de vos de vos héros, où est-ce qu'ils se situent et quels sont les segments de route qu'ils ont réussi à, à, à acquérir. Mais le plus important se passe ici. Ici, ce sont les actions en fait que vous allez pouvoir déclencher avec vos héros. Donc vous avez celle, celle des gouverneurs, celle des moines, et puis celle, celle des guerriers, en fonction de la couleur. Et on a tous hein, les trois couleurs dans notre équipe. Je vous rappelle que les couleurs sont personnalisées en fait sous les socles des, des figurines, et sinon le panda est blanc, le panda est violet en fonction de la couleur. Donc là, on est dans le cadre d'une partie de blanc contre de violet, donc du 1 contre 1. Et euh, ce que vous avez ici, c'est l'ordre du tour. Le premier à jouer, c'est un blanc, ensuite c'est le violet, ensuite le blanc, ensuite le violet. Si vous avez... Euh, plusieurs couleurs euh, à jouer, bah, bien entendu, vous, euh, vous mettez les ordres de, de, de, de tours euh, comme, euh, comme indiqué. Si vous jouez à, à trois couleurs, bah, vous mettez comme ça, puis ici, vous mettez, vous mettez la, la couleur verte, par exemple, euh, ici. Voilà. Euh, là, ici, là, vous avez les points d'action. Donc, tout le monde débute la partie avec quatre points d'action, d'accord Et puis, vous allez voir que... En fonction de la façon dont le choix de l'action que vous décidez de faire vous payer, et donc bah, normalement vous descendez et puis on verra plus tard comment comment on fait pour, pour remonter au niveau des actions donc elles sont très simples hein. vous avez la possibilité de vous déplacer de construire des bâtiments d'augmenter la force de votre héros de déclencher une quête de personnage, le transport d'un champion on va le voir la vente d'un coffre la récupération des points d'action l'esquive d'un ninja, l'élimination d'un ninja supplémentaire ou l'acquisition de points de victoire. Alors, par exemple ici, là, ce que l'on voit, c'est que j'ai la possibilité de jouer avec, avec la partie moine et de déplacer mon moine. Ça, c'est une action qui me vaudra 0. d'accord. Et si je décide de la faire avec les blancs, et eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un de mes gardiens blancs et je vais le poser ici. À partir du moment en fait où j'ai posé cette action-là, euh, c'est au tour des violets de jouer. Si les violets veulent également jouer le moine en déplacement, ils devront payer un gardien supplémentaire de ce qui est exigé. Dans cette case est exigé un gardien, donc si les violets veulent faire la même action, ils devront payer cette fois-ci deux gardiens pour la faire également. Donc, ils auront plus tendance à vouloir jouer une des cases qui n'a pas été utilisée par un joueur précédent et, par exemple, faire le choix de bouger, par exemple, leur guerrier. Et là, cette fois-ci, ils posent également qu'un seul gardien sur cette case. Et si moi, plus tard, je voudrais le faire, ben je serai obligé également d'en poser deux. Et ainsi de suite, on est toujours obligé d'en poser un de plus que le dernier qui a été payé. Attention Lorsque vous décidez de jouer comme ceci, c'est-à-dire de faire bouger votre guerrier, vous n'avez plus le droit, jusqu'au retrait en fait euh, du round, de jouer les cases précédentes. Vous ne pouvez jouer que la case qui se trouve par la suite sur la droite ou sur le bas de la case jouée. C'est-à-dire que si les violets décident de jouer la case pour bouger le guerrier, ils ne pourront plus se rendre ici payer des points d'action afin de bouger uniquement leur, leur euh, gouverneur et de bouger uniquement leur commandeur leur, euh, leur moine excusez-moi donc ils devront choisir les cases du bas et bien entendu les cases du bas il faut les payer en action donc, admettons que maintenant c'est au blanc euh, de jouer, ben, le blanc il a le droit de jouer ici, ici, ici et puis tout ce qui est là et puis tout ce qui est en bas aussi tant qu'il peut le payer on est bien d'accord euh, le blanc, on va dire euh, que euh, celui-ci euh, décide euh, ben, euh, de jouer euh, ceci, voilà, hop, il joue là, donc à partir de là, euh, on n'a plus le droit de jouer ce qu'il y a avant, on est poussé en fait constamment euh, vers l'avant lorsque je décide de payer un gardien pour jouer une action qui me coûte 1, donc en l'occurrence le blanc va passer à 3 il va choisir entre déplacer son euh, gouverneur ou ajouter une caisse à sa carte de caractéristiques du gouverneur, c'est-à-dire que en fait son gouverneur va va faire va, va va gagner une caisse supplémentaire. Si je décide avec le violet euh, de venir ici et d'améliorer le sabre euh, de mon de mon guerrier, je vais me retrouver avec ma fiche de guerrier. Et je vais pouvoir ajouter un sabre supplémentaire à mon guerrier. Ou alors, tout simplement, décider de le déplacer. Mais c'est soit je le déplace, soit je rajoute un point de force. L'avantage pour le guerrier d'ajouter un point de force, comme pour tous les autres personnages, hein, le, le, le, le gouverneur, lui, il va gagner des pièces, le moine, il va gagner des chapelets, c'est de pouvoir franchir des routes avec des ninjas plus importants sur celle ci on l'a vu dans la première partie de la vidéo la partie grise est une partie commune qui euh, induit que euh, on n'utilise pas plus un panda qu'un autre pour faire cette action par contre attention elle vous coûte souvent beaucoup plus cher c'est à dire que pour déplacer n'importe lequel de mes héros cette fois ci je devrais euh, payer alors admettons que euh, dans la première euh, dans le premier round, le violet est un peu frustré de ne pas avoir pu jouer soit son gouverneur, soit, soit son moine, et bien, il va aller taper dans le gris, il va payer deux et il va pouvoir déplacer n'importe quel euh, héros qui est encore sur son plateau, et en l'occurrence il pourra choisir un de ces deux là, puisque là en fait il joue en fait ce qu'il veut. Au niveau de la récupération des points, on a dit ici en fait que euh, on payait en fait euh, des actions. Hein. Il, y a le, il y a le coût en fait de chaque de chaque case euh, qui est ici, et donc ça fait redescendre petit à petit mon niveau en fait de points d'action. Euh, admettons que ici voilà j'en sois euh, j'en je, sois dans une soit dans une situation comme celle-ci. Comment on euh, regagne en fait des points d'action Très simplement, à la fin du round, on va récupérer ses gardes. Donc les violets vont récupérer 3 gardes et euh, les blancs vont récupérer 3 gardes également. Eh bien, euh, en fait, les gardes que vous récupérez se transforment en points d'action. C'est-à-dire que pour les violets, on va passer à 1, 2 et 3, c'est-à-dire à 7 points d'action. Et pour les blancs, on va passer à 1, 2 et 3 et remonter à 5 points d'action. Donc c'est autant de gardes que vous avez payés ici qui vous permettent en fait de récupérer des points d'action pour la suite. Attention, les gardes que vous utilisez ici, ce sont des gardes qui ne peuvent plus être présents sur la map afin de couvrir des ninjas. Donc il faut... Passablement équilibrer votre jeu de ce côté là également vous avez également la possibilité ici de venir piocher euh, dans un compteur négatif de points d'action en moins 1 ou en moins 2 et si vous le faites ça va vous coûter moins deux points de victoire ou moins 5 points de victoire donc là c'est euh, à vos risques et périls donc comme vous pouvez le voir dans la seconde partie du plateau qui, je m'excuse, ne rentre pas dans le champ, lorsque je le déplie intégralement, c'est que plus vous avancez dans le coût de points que vous allez payer, plus évidemment les actions que vous allez faire sont complexes. Si vous voulez pouvoir construire vos premiers bâtiments, il va falloir payer deux et à partir de là, votre moine pourra monter une porte de, de, de, de prière, votre gouverneur pourra construire un marché et votre guerrier pourra construire une caserne. Euh, après, en payant 3, eh ben, euh, c'est soit euh, soit vous avez plus un, euh, un euh, garde avec vous et puis vous pouvez vous déplacer, soit vous gagnez un chapelet et euh, vous vous pouvez construire une porte, et puis ainsi de suite, plus vous payez cher, évidemment, plus vous construisez. Et puis, eh ben, euh, au grand final, en payant 5 et dans la partie commune, alors ça c'est bien, ça veut dire que n'importe qui peut la construire, lorsque il est dans les conditions qui lui permettent de le faire, bah, vous pourrez construire une capitale. Alors, dans la fiche, euh, à la fin, vous avez un descriptif euh, de ce qui vous est euh, possible de récupérer en PV gagnant à chaque fois qu'un bâtiment euh, est construit. Hein. Donc, ordre de construction sur le site. Donc un premier un premier bâtiment va vous rapporter 4 points. Il faut savoir que pour construire ce bâtiment, il faudra que vous ayez en fait au moins deux gardiens sur un segment adjacent de l'endroit où vous construisez. Ensuite, pour construire deux bâtiments, hein, qui doivent être deux bâtiments différents, il vous faudra deux gardiens plus un segment avec un gardien dessus donc trois gardiens euh, associés vous gagnerez trois points si vous en êtes à votre troisième bâtiment il faut quatre gardiens euh, associés en fait à la section de construction ensuite euh, vous allez donc à partir du moment où vous avez construit trois bâtiments hein, je vous rappelle que vous allez du coup les retirer et installer une base de, de, de capital mais qui pour l'instant n'est qu'une ville hein, donc c'est ce qui est personnifié ici et puis dès que vous aurez construit le premier bâtiment pour cela il vous faudra encore plus de gardes hein, c'est plutôt logique plus vous construisez plus il vous faut euh, des gardes en même temps plus vous construisez plus vous êtes passé euh, sur la zone en question et donc euh, normalement bah vous avez dû forcément y déposer des gardes en chemin hein. ça vous rapportera 5 et puis ensuite vous construisez votre deuxième bâtiment magnifique vous avez construit avec les conditions attenantes et puis le dernier qui vous permet de déclarer enfin une capitale et ça c'est le top alors dans la partie du bas là vous avez en fait les points de victoire que vous allez remporter en fonction des situations des gardes qui sont positionnés autour de la cité vous avez deux PV pour le joueur qui place le dernier garde qui tue le dernier ninja donc ça c'est plutôt gratifiant et puis sinon il y a un point de victoire pour tous les joueurs tous les joueurs reçoivent un pv par garde qu'ils possèdent sur une route partant d'un site les conditions de victoire elles sont elles sont bien définies soit c'est quand un joueur place le cinquième socle de ville sur le plateau du site soit c'est quand un joueur place le dernier bâtiment disponible sur le plateau euh, soit c'est quand une ville devient la seconde capitale, hein, donc c'est bien ce que je pensais, c'est il faut construire deux, deux capitales, la seconde capitale euh, que, vous, que vous construisez, voilà, ce sont les trois conditions de victoire du jeu. Voilà, j'espère que ces deux vidéos sur la voix des pandas vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. C'est un jeu qui est, comme vous l'avez vu, extrêmement riche, notamment dans la diversité de ses actions. Attention, je remarque quelque chose de très important, c'est que c'est un jeu sans D. Hein, J'ai des amis qui me réclament souvent euh, la fatalité du dé et qui me disent, il oh, y en a marre de céder et de tomber sur la fatalité du dé. Bah, là, il n'y a pas de dé. Donc, euh, donc euh, voilà, enfin un jeu vraiment complexe, vraiment euh, avec euh, une, une vraie pluralité d'actions, hein, je l'ai déjà dit, une vraie diversité euh, de façons de faire. Vous avez la possibilité de contrer vos adversaires en les bloquant en fonction des choix d'action que vous faites. Donc voilà, c'est très très riche. C'est très intéressant, prévoyez du temps pour jouer, parce qu'à mon avis, c'est quand même pas un jeu qui se sort à la légère, mais qui prévoit, à mon avis, des parties très très très sympas, et puis surtout, d'ici à ce que vous fassiez deux fois la même, il risque de se passer pas mal de temps. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis bah, là, il n'y aura pas de jet, mais de bons jets quand même, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, à très bientôt, bye bye